Vous y trouverez des nœuds joliment intégrés et les belles variations de couleurs donneront un aspect 100% naturel à votre parquet. Il est traité avec une huile blanche, un parquet élégant et intégrable dans chaque intérieur. La pose du parquet reviré peut se faire par un professionnel, mais vous pouvez facilement installer ce parquet vous-même. Dans l'emballage, vous trouverez les instructions de pose détaillées.